Bien, je suis avec Juliette Campagne. Bonjour Juliette. Vous êtes fondatrice et lectrice bénévole dans l'association lit avec moi et nous allons parler cette fois-ci des personnes âgées et de la lecture. Alors, peut-être la, la première question la plus évidente, c'est pourquoi lire aux personnes âgées Alors, les personnes âgées que nous rencontrons, nous les rencontrons en EHPAD. Alors, les l'EHPAD, c'est le nouveau nom pour maison de retraite, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc ces personnes âgées sont, ont bien souvent des difficultés à voir et entendre. Certaines viennent aux séances lecture en fauteuil roulant. C'est un moment où elles se rencontrent en dehors des temps de repas, un moment de rassemblement qui les sort d'un isolement et d'un repli sur soi. Euh, Qu'est-ce que leur rapporte la lecture en particulier elles aiment ces temps de lecture, disent-elles, car les histoires les amènent à penser, les transportent. Elles adorent rencontrer des gens qui viennent de l'extérieur aussi. C'est un temps de respiration, grâce au contenu des histoires, mais aussi à l'écriture qu'elles trouvent belle. L'EHPAD est un monde clos. On se sent parfois enfermé. Mais avec les lectures, on oublie les problèmes du quotidien. C'est comme du soleil, ça déplace, ça déplace. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Par rapport aux discussions, ter très terre-à-terre à, terre à la cantine, ces lectures nous élèvent. Elles aiment aussi les échanges après les lectures qui leur permettent d'exprimer leurs émotions. Et aussi toutes les questions que, que l'on se pose toute notre vie, sur la solitude, la mort, le vieillissement, les relations entre hommes et femmes. C'est pourquoi le choix des livres est si important. Alors, quels sont les livres qui plaisent le plus aux personnes âgées Nous lisons des livres très différents et d'abord des albums. Il faut dire que l'art de l'album est de s'adresser autant à l'enfant qu'à l'adulte. C'est une littérature qui parle de sujets qui sont universels, comme l'amour, la mort, les peurs, l'abandon, les origines. Un des intérêts de l'album est d'être court et dense pour ne pas épuiser l'attention des personnes âgées. Et comme beaucoup ne voient plus très bien, nous choisissons des albums où le texte se suffit, à condition que l'écriture nous emporte, à condition aussi de travailler la puissance de la voix et aussi la lenteur, l'articulation, la respiration. Mais nous avons à cœur de faire circuler les albums pour qu'elles puissent s'émerveiller comme nous de la beauté des illustrations. Nous lisons aussi des petits textes qui, comme les albums, peuvent être lus en une seule séance. Ce sont des textes qui se prêtent bien à la lecture avant haute, grâce à leur vivacité, leur humour, avec souvent une dimension philosophique. C'est important de dire des livres qui correspondent à notre sensibilité, que l'on a envie de partager. Elles apprécient aussi que l'on chante, ou bien des chansons qu'elles connaissent et qu'elles chantent avec nous, ou d'autres qu'elles découvrent que l'on a plaisir à chanter. Merci Juliette. Et pour en savoir plus sur l'association Lire avec moi, il suffit d'aller sur librecommelire.fr. Bonne journée.